D'histoire derrière oui. nous, catholiques, et On je pense que c'est ce pas arrivé aujourd'hui avec l'Algérie, avec toute l'Afrique subsaharienne. Non, non, non. non. Euh... L'Afrique aujourd'hui se déverse en France et c'est un grand problème. Nous avons besoin ah, ouais. de contrer cette invasion migratoire, et je pense Manuel Macron a fait entrer 2 millions de. Bon, beaucoup de gens ont vu cette interview, ça les énerve. Il dit Tanguy, c'est un bata, Tanguy, c'est un mojia, Tanguy, c'est un ah, flotteur, Tanguy. Il me dit souvent, hum, je vais vous expliquer, ça sert à rien d'insulter Tanguy. Parce que Tanguy, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est les médias. Les médias. Les vidéos Facebook, les contenus sur les... des journaux télévisés. Tanguy, c'est juste un pion. Un tout petit pion qui est utilisé. Les gens-là, ils ont envie de nous dire des trucs. Mais ils ne peuvent pas le dire directement. Ils passent par des gens pour nous le dire. Pourquoi Je vous explique. Hey, hein. si ça, les de toute façon. Vous avez vu dans l'interview, on te reçoit. Vous êtes préparé. Il y a un montage. S'il y a quelque chose que tu dis qui est choquant, si ce que Tanguy a dit choque ce monsieur, il va dire, bon, franchement, ce n'est pas intéressant. Il faut respecter les gens. Ce que tu as dit n'est pas bien. Donc, on va enlever ça du de, de, de, de, de truc, de, de l'interview. Mais ils n'ont pas enlevé. Ils ont monté. Ils ont publié. Et puis, vous êtes là. Vous êtes énervé. Tanguy, c'est un méchant, méchant. Tanguy, c'est un. Tanguy, c'est un faux. Mais est lui qui a diffusé les propos de Tanguy Et Tanguy, qui est invité dans les plateaux de télé pour qu'il dise, pour qu'il nous disent? on dit Ah Franchement, nous, on n'a pas le courage d'insulter les Africains. On n'a pas le courage de leur manquer de respect. On n'a pas le courage de leur dire qu'il nous faut chier. Toi, tu as le courage. Courage Nous, on a la télé. Nous, on a les vues. Nous, on a un micro, on a une caméra. Mais nous, on cherche qui va leur dire ça. Maintenant, quand ils vont leur dire, ils vont faire semblant comme si c'est des propos qui les choquent. Non, ça ne choque. C'est pas bien. Ça fait partie du game. Et nous, on est là comme des moutons. On se réveille. Brrr. Tanguy, c'est méchant. Tanguy, on a des victimes. Pourquoi tu nous dis ça? On nous manipule. On nous manipule. On nous voit un mouton. Moi, c'est pour ça que je regarde Tanguy. Tanguy me dit rien. C'est qui qui a diffusé qui me dit quelque chose Parce qu'il a écouté, il a fait écouter, il a validé, il a fait valider, ils ont réfléchi, ils ont dit ça, ça va les choquer. Ça, ça va les faire publier. Ça, ça va passer un message que nous, on veut le faire passer. Mais si nous, on dit, on dit on est un raciste, on va prendre leur frais et va leur dire ça. Tanguy, c'est un pion. C'est un petit pion. Il joue le jeu pour manger. Alors, je vois bien aussi. Eh regardez, avez... Il est invité partout, partout. TPMP, des, des grosses émissions de télévision. Alors, si c'est quelqu'un, ce qu'il dit est criminel et condamnable, pourquoi on l'invite partout Pourquoi Pourquoi l'inviter pas ici, par là, ni Parce que ce qu'il dit, ça permet aux gens qui n'ont pas le courage de nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire, de dire ce qu'ils. Bon, vous aurez voulu dire. Ne prenez rien à cœur, chers Africains. Arrêtons d'être émotifs. Tout ça, c'est des manipulations, c'est des conneries. Eh frère, les gens, ils parlent des immigrés, des Africains qui arrivent. Il y a un proverbe au Baoulé qui dit, on s'installe chez quelqu'un parce qu'elle est agréable. Ce n'est pas parce que sa nourriture est bonne. Parce que même si sa nourriture est bonne dans des conditions désagréables, tu ne vas pas s'installer chez cette personne. Reconnaissons déjà on est des étrangers dans un pays. C'est vrai. Souvent, ils ont raison sur certains trucs concernant des choses. Ils ont raison. Accordons-le. Ils ont raison. On est des étrangers chez eux. Il y en a qui sont nés ici. Eux, ils sont chez eux. Même s'ils sont de couleurs différentes, ils ont besoin de, de, de, de prouver qu'ils sont français. Mais néanmoins, ils demeurent français. Mais les gens comme les Tanguy et autres, ils sont français et autres, ils servent l'intérêt d'une partie qui ne veut pas nous voir. Quand tu es chez quelqu'un là, sa femme t'aime, son mari t'aime. Mais il y a au moins un de ses enfants qui ne va pas t'aimer. Et c'est ça qui c'est pas mal, c'est normal, c'est pas grave. Mais on... Ah, tu ne m'aimes pas, mais ton papa m'a permis d'être là. Ta maman m'a permis d'être là. Ton papa était parti chez moi. Ta maman était parti chez moi. C'est toi qui n'es pas encore arrivé chez moi. Mais quand tu vas arriver chez moi, tu vas m'aimer. Donc, tout ça, ça sert l'intérêt politique, les tanguis qui parlent. Il ne faut pas l'en vouloir. Franchement, les gens vont nous pousser à bout, on va faire du mal à notre propre semblable. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire Ils vont prendre encore un autre noir qui va dire des trucs qu'on ne veut pas entendre. Mais il va dire, et ils vont nous pousser à aller l'attaquer. Faut pas tomber, arrêtons de tomber dans le piège. Laissez-les, ils veulent faire des vues, des likes, des partages. Ils veulent nous dire ce qu'ils n'ont pas les couilles de nous dire. Et comme l'homme noir les couilles, il passe par lui. Tanguy a les couilles. Tanguy il a les couilles, hein? Il a les couilles. Il passe par lui pour nous le dire parce que eux ils ont...